Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment créer ce type d'illustration Alors pour cela nous, nous utiliserons pardon, euh, les courbes de Bézier Et puis une fonction qui est vraiment sympa C'est dans effet de chemin Nous allons utiliser l'effet de chemin qui s'appelle motif suivant un chemin Qui nous permet voilà, de, de gérer facilement les, les objets comme ceci Et d'avoir des, des belles formes Allez c'est parti je vais d'abord donc exporter ce fichier en modèle, fichier, exporter, donc j'exporte je, au, au format PNG, je vais l'exporter sur mon bureau, je vais l'appeler modèle. PNG, enregistrer, voilà, exporter. Ceci étant fait, je vais maintenant dans fichier nouveau, je vais importer donc mon modèle, fichier, importer, je sélectionne donc mon modèle, ouvrir, incorporer. Je fais apparaître la fenêtre objet ici. Alors dans la fenêtre objet, comme d'habitude, j'ai un calque 1. Et lorsque je clique ici, j'ai un calque, calque objet image, dans lequel j'ai mon image que j'ai importée. Je vais pouvoir verrouiller ce calque et diminuer son opacité à 50%. J'appuie sur Entrée pour valider. Je renomme ce calque 1 en modèle. Donc je double clique, je vais l'appeler modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Je clique sur le petit plus pour créer un nouveau calque que je vais appeler Illus. Ajouter. Voilà. Ceci étant fait, je peux maintenant. Euh, je vais me concentrer d'abord sur les petites feuilles qui sont là. Donc je vais sélectionner l'outil Tracer des courbes de Bézier. Je clique dessus. Donc pour zoomer, je clique sur la molette de la souris. Et pour me déplacer dans mon document, je clique sur le, la molette de la souris, je reste appuyé et je peux comme ça déplacer mon document. Donc ceci étant fait, je me mets à peu près à, au début de la, la, la petite feuille là, je clique une première fois, je vais au bout ici, je clique une deuxième fois, je me mets à cet endroit là, je clique, euh, je vais faire la petite pointe ici, je clique et je reviens sur mon petit carré là de début. Vous voyez, il y a un petit carré qui indique le début de mon tracé, donc je clique dessus. Ceci étant fait, je sélectionne maintenant l'outil éditer les nœuds. On voit que le raccourci c'est N. Alors si je clique sur N, vous voyez, hop, j'ai l'outil éditer les nœuds qui est sélectionné. Le raccourci c'est également F2. Donc le raccourci N et F2 fonctionnent. Je me mets à peu près à ce niveau-là de ma ligne. Je clique dessus et je glisse. Ce qui permet, vous voyez, de tordre et de modifier la courbure de ma ligne. Je peux également faire apparaître les poignées de ici de, de, de ces petits losanges là. Alors pour cela, je peux faire un rectangle de sélection, ou alors je peux faire un ctrl A. Et si je fais ctrl A, vous voyez, il y a des petites poignées qui apparaissent. Donc je clique ici sur le petit rond qui devient rouge et je déplace. Donc je clique ici, je clique, je glisse, comme ceci. Je vais, je vais, je vais réaliser pardon la, la courbe qui est juste en dessous. Donc pareil, je me mets sur cette ligne noire, je clique, je glisse ce qui modifie le tracé et fait apparaître les poignées. Voilà, hop, je fais maintenant cette petite modification. Alors j'essaye d'ajuster correctement les poignées. essayer d'équilibrer les poignées les unes par rapport aux autres, à peu près la même longueur. Euh, ceci étant fait, je vais donc sélectionner la flèche noire, je vais dupliquer. Alors pour dupliquer plusieurs techniques, CTRL D, ou on clique là-dessus, ou édition dupliquer. Voilà, je déplace mon objet. Donc pour déplacer l'objet qui est nouvellement dupliqué, donc je reviens en arrière, je me mets dessus. Il faut bien cliquer sur la ligne. Vous voyez, lorsque je me mets sur la ligne, j'ai une flèche blanche et un, un petit curseur avec des flèches noires qui apparaît. Donc je clique dessus, je déplace. Alors Je vais mettre la pointe ici, au niveau de mon modèle, exactement à cet endroit-là. Je clique une deuxième fois sur mon objet, et là j'ai une petite croix qui apparaît. Cette, cro Cette croix, pardon, va me permettre de faire une rotation de mon objet. Alors d'abord je vais déplacer le centre, donc je clique ici sur la petite croix qui représente le centre, je clique, je glisse, et je mets la petite croix ici. J'ai maintenant les flèches de rotation, je clique sur une flèche de rotation et je tourne. Voilà, je relâche. Je clique une autre fois sur mon objet pour avoir les flèches de redimensionnement. Donc j'appuie sur CTRL et sur la petite flèche ici, ce qui permet de garder l'homothésie, et je relâche. Alors je duplique, CTRL-D, je clique ici, je place la pointe correctement, je clique une deuxième fois, j'ai les petites flèches de rotation, hop, et je retourne comme ceci. J'oublie pas d'enregistrer mon document, fichier, enregistrer, je vais l'enregistrer sur mon bureau, je vais l'appeler euh, dessin, ça ira très bien comme ça, j'appuie sur entrée pour valider. Je vais maintenant faire ces petites feuilles qui sont là, donc toujours avec l'outil courbe de Bézier. On commence maintenant à avoir l'habitude. Je clique ici, je me déplace à cet endroit-là, je clique, je me mets ici, là où il y a un angle assez euh, assez pointu, donc je clique ici. Également, je me mets à cet endroit-là, ici, hop, et je reviens fermer ma forme en cliquant donc sur le petit carré. Donc je sélectionne l'outil éditer les nœuds, alors on a vu que c'était F2 ou N, donc moi je vais appuyer sur F2, je me mets ici, sur la ligne je clique, je glisse, voilà, je me mets ici, je clique, je déplace vers le haut, je peux me mettre ici sur la ligne, je clique et je déplace vers le bas, hop, pour faire apparaître les poignées, donc soit on fait un rectangle de sélection, ou Ctrl A ou on peut également cliquer sur un nœud, ce qui va faire apparaître la poignée du nœud, Hop, et on peut ajuster un peu mieux, comme ceci. Voilà, je vais maintenant tordre cette ligne droite, également ici. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Avec un petit peu d'habitude, on peut aller très vite. Donc je duplique cet objet, CTRL-D, je lui fais un retournement à l'horizontale, donc il faut cliquer là-dessus, on voit que le raccourci c'est H, donc j'appuie sur H. Je déplace cet objet, je mets la pointe à peu près ici. Je clique pour avoir la petite croix de rotation. Je déplace la croix de rotation. J'ai droit aux flèches de rotation. Maintenant, je tourne mon objet. Je clique une deuxième fois pour avoir les flèches de transformation. J'appuie sur CTRL pour garder l'homothétie. Et j'adapte comme ceci mon tracé. Euh, mon objet, pardon. Euh, ce que je vais faire, je vais faire donc. Ce, cette ligne là, qui paraît difficile à faire, mais ce que je vais utiliser, je vais utiliser donc l'objet euh, pardon spirale. je clique dessus, je clique sur l'objet, on voit qu'il est inversé, donc on a vu que pour inverser il faut appuyer sur H, donc j'appuie sur H, hop, je sélectionne une petite flèche noire, alors le raccourci c'est F1 mais également S, les deux fonctionnent, ce qui me permet de venir modifier voilà, mon objet, de le placer correctement, je clique pour avoir la petite croix de rotation, je fais une petite rotation, voilà, comme ceci, c'est pas trop mal. Je clique sur mon objet pour voir les flèches de transformation. Je clique sur CTRL, j'appuie sur CTRL et SHIFT pour faire une modification par rapport donc, au centre de l'objet. Là c'est pas mal, euh... On voit que c'est un petit peu embêtant, là, ce qu'il faut faire, alors là, vous voyez, il faut que je modifie, là, le tracé est très bien, par contre, ici, il va falloir que je modifie. Alors, pour cela, il faut que je convertisse cet objet en chemin, donc, je clique là-dessus, Ou le raccourci, c'est Maj-Ctrl-C, hop, et je vais pouvoir venir déplacer ces nœuds. Alors, pour cela, je les sélectionne, je sélectionne, donc, il y a quatre nœuds, je vais appuyer sur Alt, je me mets sur ce nœud-là, je clique dessus et j'appuie sur Alt. Ce qui permet d'avoir un déplacement doux, c'est-à-dire que mon nœud se déplace, mais également celui qui est à côté, et celui-là se déplace légèrement. Voilà, ce qui permet de conserver un petit peu une belle courbe. Voilà, comme ceci. Euh, cette courbe-là, je vais la prolonger. Alors du coup, je clique sur le nœud et je le déplace vers le bas. Là, il faut un petit peu retravailler la courbe. Voilà, c'est pas trop mal. Et là, ce qu'on va faire, on va utiliser donc... Un objet pour avoir donc une épaisseur ici un petit peu épaisse et là très très fin alors pour cela pour faire cet objet là euh, on peut utiliser ici euh, l'outil créer des étoiles et des polygones on va mettre nombre de sommets euh, on va en mettre que 3 de façon ici à avoir un petit triangle Alors si je mets trop en principe j'ai un triangle oui c'est ça c'est parfait alors je convertis cet objet en chemin je lui fais une petite rotation alors est-ce que c'est bon ou on le conserve comme ça On va le conserver comme ça. On va juste réduire un petit peu sa taille. On va aller dans édition copier. On va sélectionner cet objet. On va aller dans chemin et on va faire effet de chemin. Et on va utiliser l'effet de chemin dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle motif suivant un chemin. Alors, il est là. Motif suivant un chemin. Et je colle, en cliquant là-dessus, je colle le petit triangle, je le colle sur mon objet, vous voyez. Alors par contre, c'est pas du tout ça que je veux. Je veux fin ici et épais au début. Alors pour cela, je vais cliquer là-dessus. Et je vais dézoomer, voilà. Et mon objet qui est déformé le long de cet objet-là se trouve à cet endroit-là. Donc je vais cliquer dessus, le déplacer pour le mettre à cet endroit-là. Et je vais lui faire une petite rotation... Voilà, comme ceci, ça a l'air d'être pas trop mal. Ouais, c'est parfait. Euh, je vais réduire un petit peu sa taille. Voilà. Ouais, c'est très bien. Donc maintenant, je vais pouvoir, ici, vous voyez, ça va un petit peu trop loin. Donc là, je vais peut-être remonter ça légèrement. Voilà, comme ceci, c'est pas trop mal. Alors on peut faire la même chose pour cet objet là, même tarif. Euh, ce que je peux vous montrer également, c'est comment faire donc, une grande ligne comme ceci, avec l'outil d'éditer les nœuds. Donc je me mets ici, je clique une première fois. Alors là, il y a le magnétisme qui m'embête, je peux l'enlever en cliquant là-dessus ou en faisant le raccourci mage pourcentage. Donc à ce moment-là, je me mets ici, hop, je vais aller jusqu'en bas. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider de façon à avoir qu'une seule ligne. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Je peux me mettre ici pour déplacer. Voilà, je vais déplacer ici. Euh, je fais apparaître les poignées. Je vais augmenter l'épaisseur du contour en faisant un clic droit à cet endroit-là. Clic droit, je vais mettre une épaisseur à 1 pour qu'on puisse mieux voir tout ça. Et je vais venir jouer comme ceci avec les poignées. Alors là je vais devoir rajouter un nœud, alors pour rajouter un nœud il suffit de double cliquer, on se met sur la ligne, il y a une petite flèche avec une main qui apparaît, si je double clique, hop je vais apparaître un nœud, je peux cliquer et glisser le nœud, voilà comme ceci, et ça correspond un petit peu mieux à ce que je souhaite. Alors je vais rediminuer le contour, alors, je vais le mettre à 0.25, voilà c'est pas trop mal. Donc pour mettre de l'épaisseur, moi on ne va pas réutiliser euh, la fonction motif, motif suivant un chemin, on va juste dupliquer la ligne. Donc je sélectionne la ligne, je fais CTRL D, hop, et je peux comme ça déplacer ce nœud ici, jouer un petit peu avec la poignée, et la poignée ici. Voilà, on va sélectionner l'autre ligne. Alors pour sélectionner deux lignes, on va appuyer sur SHIFT et sur la ligne. Voilà. On va maintenant sélectionner ces deux, deux nœuds ici. On voit qu'il y a bien deux objets sélectionnés, c'est-à-dire les deux nœuds. Et on va les joindre. Alors pour les joindre, on clique là-dessus ou on fait euh, Alt-J. Alors, est-ce que c'était Alt-J Non, c'était pas Alt-J. C'était euh, Shift-J. Voilà, Shift-J, joint les deux nœuds. Alors, on on va également faire cet objet ici, toujours avec l'outil Courbe de Bézier. Donc même principe, je clique, je clique ici, euh, je clique à cet endroit-là, j'appuie sur Entrée pour valider, j'appuie sur F2 pour avoir l'outil Éditer les nœuds, et je peux comme ça tordre ce nœud ici et ce nœud-là. Voilà, tout simplement. CTRL A pour faire apparaître les poignées et pour vraiment bien respecter le modèle. À ce moment-là, c'est pas mal. Euh, là je vais baisser un petit peu ça de façon à ce que tout soit bien fondu. Euh, je vais réaliser donc une dernière chose, euh, ici les petits, euh, comment dirais-je, les petits points ici. Alors pour cela c'est très simple. On va utiliser l'outil créer des cercles des ellipses, tout simplement. Alors on va, on va les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il en faut 13. Alors on va faire le premier qui est petit, hop, comme ceci. En appuyant sur CTRL et SHIFT, on fait un cercle par rapport à son centre, comme ceci. Euh, je, vais su je, vais, je vais lui mettre un fond noir en cliquant là-dessus, et je vais supprimer le contour. Alors pour supprimer le contour, on appuie sur SHIFT et sur la croix. Voilà, je zoome en cliquant sur la molette de la souris, je vais... Réduire encore un petit peu, voilà, là je suis bon. J'appuie sur moins pour dézoomer. Je copie mon cercle et je vais le coller à cet endroit-là. Vous voyez là où je mets ma, ma petite flèche. Si je fais CTRL V, mon objet est collé pile poil à l'endroit où il y a ma, ma flèche. J'agrandis un petit peu tout ça. Hop. Voilà, maintenant je peux sélectionner ces deux objets. Je vais les aligner grâce ici à la fenêtre aligner distribué Je vais les aligner donc par rapport au dernier. Les aligner horizontalement. Je vais les combiner. Chemin euh, combiné ou Joindre. On peut choisir... Euh... Ouais, je vais les combiner, CTRL-K. Et je vais utiliser la fonction ou l'effet chemin qui s'appelle Interpoler Interpoler les sous-chemins. Et vous voyez automatiquement Inkscape m'a créé les euh, comment dirais-je euh, les trois objets intermédiaires donc ce qui me fait cinq objets en tout donc nous on a vu qu'il en fallait euh, 12 il me semble ou 13 allez je vais mettre 12 voilà par contre il faut à peu près avoir une longueur ici qui correspond à la longueur que l'on souhaite donc je vais déplacer mon cercle ici. Alors pour déplacer mon cercle, je suis allé un peu vite. Donc j'ai utilisé l'outil éditer les nœuds. J'ai sélectionné ici, vous voyez, euh, les nœuds de mon premier cercle et je les ai déplacés avec les flèches. Voilà, comme ceci. Il me semble qu'il va falloir que je rallonge encore un tout petit peu. Voilà, ça devrait être bon. Et là, je vais utiliser encore l'outil Courbe de Bézier, donc je vais faire une courbe comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider. Avec l'outil d'éditer les nœuds F2, je vais voilà, faire la courbe comme ceci. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, je vais utiliser une fonction qui s'appelle Extension euh, Modifier le long d'un chemin. Alors aperçu en direct, alors c'est pas ça, je vais mettre une petite couleur rouge, et il faut que cet objet soit placé devant, donc pour placer cet objet devant, je clique là dessus, vous voyez, là on voit bien qu'il est derrière, si je clique là dessus, mes petits, euh, mes petits cercles de couleurs sont placés donc devant ma ligne modèle, je sélectionne les deux, et je fais maintenant extension, Gérer à partir du chemin, motif le long d'un chemin. Et là, ça devrait ça devrait être bon. Aperçu en direct. Alors, bon bah, je vais faire appliquer. Voilà. Donc, on voit que c'est pas mal. Par contre, le sens des petits cercles, bah, c'est pas bon. Donc, je reviens en arrière. CTRL Z. Euh, je vais peut-être inverser le sens ici en faisant un retournement horizontal. Est-ce que ça va marcher On va voir. Par contre, on a vu que c'était peut-être un peu trop long. Hop, Je vais déplacer un petit peu comme ceci. Je sélectionne les deux et je fais appliquer. Voilà, c'est parfait. Alors par contre, il a dupliqué. J'aurais pu décocher dupliquer le motif avant déformation, mais bon, c'est pas très grave. Donc celui-là, je peux le supprimer. Je peux supprimer mon élément ici qui m'a permis d'avoir, euh, comment dirais-je, la bonne direction comme ceci. Alors on voit que j'ai dû oublier un, un, petit, un petit cercle. Bon, c'est pas très grave. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner tous mes objets et les passer en noir, Hop, mais sans contour. Également celui-là, noir et sans contour. Voilà, euh, je vais finir ce petit tuto là-dessus. Pour le reste, c'est à peu près les mêmes techniques. On va utiliser l'outil courbe de Bézier. Là, on retrouve ici la possibilité de faire donc des petits, euh, des petits cercles le long d'un chemin. Euh, là, on peut dupliquer ici ces objets. Donc, on peut les sélectionner, les grouper. Alors, pour grouper, c'est CTRL-G, ou on clique là-dessus, ou objets groupé. On peut les dupliquer. Donc, on a vu que dupliquer, c'était CTRL-D. Et on peut venir comme ça déplacer, redimensionner, pour placer correctement ici l'objet. Hop, peut-être l'agrandir un petit peu. Ici également, on peut dégrouper après si on souhaite pour modifier, voilà, une à une les les petites feuilles. Et puis le reste, euh, bah rien de rien de bien de sorcier, hein. sorcier oui. Euh, voilà, <rire> j'espère que ce petit tuto vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.